Bonjour, j'espère que vous allez bien. Alors dans cette vidéo, je voudrais répondre à la question « Peut-on investir dans les bitcoins sans risque ?» Alors vous savez qu'en bourse, il y a toujours un petit risque, mais il y a un risque dans n'importe quel domaine. Mais euh, si vous avez une bonne méthode, vous avez la possibilité d'investir effectivement dans le bitcoin sans prendre de gros risques. Comment Eh bien, le tout est d'apprendre à trader le bitcoin donc vous avez la possibilité d'acheter du bitcoin et de le revendre rapidement, par exemple d'un jour à l'autre, entre hier et aujourd'hui il a pris 10%, donc c'est tout à fait possible d'investir dans le bitcoin, et il ne faudra pas attendre des années pour, pour prendre vos gains. Donc bien sûr le risque c'est qu'au moment où vous achetez, par exemple si vous achetez maintenant, et que tout d'un coup il y ait une chute importante du bitcoin, bon là vous n'allez pas gagner immédiatement, ce qui est probable, c'est qu'on va avoir des fluctuations. On va avoir des fluctuations de 25%, comme on l'a déjà vu, ou même on pourrait avoir une fluctuation de 50%, il pourrait perdre 50%. Ce serait bien sûr de la malchance qu'il fasse ça juste au moment où vous avez investi, mais ce n'est pas grave parce qu'il y a une très grosse probabilité que le Bitcoin va remonter après des chutes pareilles. Donc euh, ce serait vraiment un coup de malchance que ça vous arrive à vous et que justement euh, il ne remonte pas. Donc la probabilité qu'il aille beaucoup plus haut est très importante. Donc le principe du scalping c'est d'acheter et de revendre très rapidement et ça vous pouvez le faire actuellement avec le bitcoin, c'est vraiment une valeur extraordinaire pour faire ce genre de choses. Et euh, pour apprendre cette méthode vous avez mes liens ici en haut. Euh, vers mes formations euh, et ma formation scalping qui vous permettra très rapidement d'apprendre à, à gagner et vous, vous voyez que l'investissement pour apprendre cette méthode n'est pas très important que vous gagnerez très rapidement euh, le, le, ce montant-là avec le Bitcoin sans investir de, de, de, très, gros, de très grosses sommes. Donc euh, oui, vous pouvez, euh, vous pouvez investir dans le Bitcoin sans prendre de risques ou sans prendre de gros risques, c'est tout à fait possible. C'est surtout une opportunité extraordinaire actuellement d'investir dans le bitcoin et d'apprendre à trader le bitcoin. Et après, vous pourrez trader d'autres valeurs. Bien sûr, une fois que vous aurez appris à trader le bitcoin, vous pouvez trader des indices comme le CAC 40, comme le DAX, comme l'euro dollar. Donc, vous serez, vous serez devenu un trader et un trader, vous pourrez gagner de l'argent toute votre vie avec cette activité-là. Voilà, j'espère que vous avez aimé cette vidéo. Likez-la si c'est le cas, partagez-la. Et euh, si vous n'êtes pas encore inscrit à ma chaîne YouTube, c'est le moment, inscrivez-vous ici, cliquez sur la petite cloche, ainsi vous recevrez un email dès que je publie une nouvelle vidéo. Voilà, je vous dis au revoir, à bientôt, toujours ici dans le sud de Tenerife euh, au mois de décembre, avec un, un magnifique soleil. Voilà, au revoir, à bientôt